Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 18 novembre 2020, 9h40, euh, c'est euh, là je mets sur YouTube euh, ma capsule vidéo que j'ai enregistrée hier sur Facebook concernant euh, les philanthropes et concernant une, une demande de, de contribution des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont riches et qui voudraient contribuer à ma démarche pour la fabrication de 87 922 cartes postales recto verso anglais et français dans lesquelles les gens n'ont qu'à signer. Automatiquement, ils, ils confirment, ils manifestent leur souveraineté en faisant leur déclaration de, de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne, qui est l'article sur la dérogation des libertés fondamentales à l'article 2 de la même Charte, et, et qui déroge aux garanties juridiques des articles 7 à 15 de la même Charte canadienne, et qui permet, dans le pouvoir discrétionnaire des juges, des avocats et de tous nos ministres et députés, par dérogation en absence de loi, et euh, en absence de loi qui permet à tous ces gens-là de déroger sur n'importe quoi d'autre, même si vous disent que c'est faux. Euh, Croyez-les pas, c'est des menteurs, puisque le Québec, c'est un pays depuis 1968. Et puis, il est confirmé en 1997, dans le Code civil de 1991 du Québec, qui dit que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas, à avoir recodifié sa loi civile. C'est le premier pays au monde. Ils n'ont pas dit une province, ils ont dit pays. Puis ça, c'est... Euh, dans le Code civil Baudouin-Renaud de Wilson-Lafleur, qui, euh, qui a été édité par euh, Québécois Or communication. Et finalement, c'est euh, la loi E20.2 de l'an 2000. Pour certains ignorants, ils disent que c'est la loi 99, mais pour ceux qui connaissent les lois, qui ne sont pas des lois, qui sont des délictuelles, ben, c'est la loi E20.2 de l'an 2000 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national, oui, du pays du Québec de l'an 2000. Et ça, étant donné que c'est des lois, puis que les juges, les avocats, les ministres, les députés n'ont pas, pas l'obligation de respecter, étant donné que ce ne, ne, ne sont pas des lois, c'est absolument rien, et il euh, n'y a pas de couronne ici, il n'y a pas de sanction royale ici,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 euh, qui se trouve à être, qui, qui fait de, des fonctionnaires du Québec et des ministres, euh, des, des, des adeptes et des membres de l'État profond. L'État profond, c'est ceux qui se trouvent à administrer les ministres et les ministres, généralement, c'est des artistes, c'est des gens qui ne sont pas au courant du droit, qui ne connaissent pas ça et euh, qui font n'importe quoi. Et actuellement, mais euh, Écoutez, il y en a qui disent que François Legault est de bonne foi dans la question de la COVID, alors qu'il ne tient pas compte de rien de ce qui se passe à travers le monde présentement, à travers les pauvres, à travers les détresses, à travers euh, tout ce qui est la, le chaos financier et tout ça. Et j'ai entendu dire même que les acheteurs de Air Transat ne veulent plus acheter Air Transat. Ils vont lui laisser ça entre les pattes, sans doute. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais euh, il ne mérite pas rien de... de de, de, de reconnaissance de qui que ce soit cet homme-là, François Legault, de la coalition Avenir québec Donc, il euh, n'y a pas de loi ici, c'est la loi euh, de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, article 1, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est confirmé dans la loi fédérale, c'est encore toutes des lois, la loi, des lois imag imaginaires, virtuelles, et c'est la loi fédérale LRC 1985, chapitre 03, Z03, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, on n'a pas à se casser le bicycle là, pour savoir quest ce qui se passe ici. C'est la pure délinquance, c'est le territoire le plus délinquant au monde, sur toute la planète Terre, le Québec. Mais c'est le Québec qui a corrompu tout le Canada à partir de l'administration de la justice et des gens comme euh, euh, des, des, ceux qui sont riches qui sont des richissimes qui ont volé le peuple comme ceux qui sont des propriétaires des compagnies d'aviation ceux qui sont les propriétaires des, les propriétaires, euh, de, des médias d'information et tout ce que vous voulez comme euh, Radio-Canada le CRTC, ça c'est tous des bandits c'est des gens qui ne font que se faire payer par le gouvernement pour euh, faire paniquer la population nous faire mourir faire mourir nos familles nous diviser euh, écoutez il euh, y a déjà euh, quelqu'un qui me disait qui travaille euh, dans des restaurants haut gradés à Montréal et elle connaît euh, euh, trois restaurateurs des propriétaires de restaurants qui se sont suicidés à date et les médias d'information jamais vont vous rendre euh, euh, cette euh, ces révélations là c'est tout confidentiel par la loi au sein du fédéral la loi sur le silence à perpétuité par la loi euh, euh, qu'on peut dire ici... Euh... Euh, l'article 28.58 du Code civil, qui dit qu'il est défendu de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration politique et l'administration de la justice du Québec. L'article 28.58 du Code civil. Et l'article 24 de la même charte canadienne, qui peut faire objet des dérogations, parce que l'article 24 interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, aujourd'hui, moi, c'est certain que je demande euh, la déclaration de nullité euh, de l'article 33, qui est la fameuse dérogation, euh, le fameux baillon, les, la, les fameuses dispenses euh, que s'accorde le gouvernement sur le peuple. Et nous, par exemple, on a droit d'appliquer tout ça, la dispense, euh, la dérogation, ainsi que n'importe quoi, le, le baillon. Donc, on, on a droit de se fermer et de ne rien dire à, à qui que ce soit devant les tribunaux. Mais par contre, on va être puni par les juges. Donc, ça s'en vient, là, des tribunaux ici du peuple qui vont juger les ministres et les juges et qui vont les emprisonner éventuellement. Mais on n'est pas rendu là. On est victime actuellement de dérogations, de baillons et de dispenses par des lois qui n'existent pas. Ils n'ont pas le droit d'utiliser l'expression loi, pas plus qu'ils ont le droit d'utiliser l'expression couronne ou sa majesté ou souverain. C'est interdit! Puisque la couronne, dans la définition de couronne de l'Office québécoise de la loi de la langue française, couronne euh, est composée des fonctionnaires de l'État et des ministres. C'est ça la couronne. Pourtant, ce n'est même pas le souverain, ce n'est pas la reine. Et euh, le lieutenant-gouverneur, je cherche tout le temps à connaître le nom du souverain anonyme en, 1900, en 2007, je pense, ou 2017, ou 2015, en tout cas depuis le fameux procès de Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec qui a été jugée par une couronne, par un souverain anonyme, euh, qui, qui ne s'est pas identifié actuellement, elle a perdu son titre de lieutenant-gouverneur, elle s'est fait passer pour une voleuse, alors que jamais, jamais, celui qui, qui, est, qui se trouve à adopter quoi que ce soit, euh, euh, les sanctions royales et tout ça, jamais cette personne-là peut être euh, imputée euh, d'un crime de vol ou de quoi que ce soit. Elle s'est fait voler par ceux qui l'ont entourée, par son entourage, les Thibault et euh, cette femme-là, elle est victime de ça. Et c'est drôle qu'il y a encore un lieutenant-gouverneur ici, puis il demande à ce lieutenant-gouverneur du Québec là, de sanctionner des lois, alors qu'en tout temps, ils peuvent l'emprisonner par un souverain qui est anonyme, par un bandit. C'est moi le vice-roi Jacques-Antoine de la famille normandais, qui vous le dit c'est moi le vice-roi, puis il n'y en a pas d'autres au Canada, je suis le seul, et je suis le seul qui peut vous protéger, en plaçant de mon côté, oui, la sécurité nationale, la sécurité publique, et même la défense nationale. Parce que si ça va trop loin, on ne peut pas laisser le pays de même, et je me répète, si je dois faire emprisonner François Legault, euh, et lui faire dire toutes les vérités, et le questionner derrière les barreaux, je vais aller avec lui en cellule, et je vais purger la même peine que lui, mais au moins toutes, tout ce qui va être dit par François Legault. Et s'il sort de là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le « snap ». C'est pas compliqué. Tant il aussi longtemps que je vais être avec lui dans une cellule, il va être sous ma protection. Et euh, moi, écoutez, je ne crois pas à la protection de François Legault. Cet homme-là euh, n'a aucune protection présentement. Il ne tient compte d'absolument rien. Rien, rien, rien. Et Horacio Arruda, la même chose. Il doit le suivre. On ne doit pas lâcher au ratio Arruda. Il doit être emprisonné lui aussi. Parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de pandémie. Ça, ça vient de Yuan, Ça vient de n'importe quoi. Ça vient de n'importe qui. C'est sur les marchés boursiers. C'est Pfizer. Qui a fait le premier vaccin, et puis le vaccin il est bon dans trois ans. Puis actuellement, c'est rendu public aujourd'hui dans le journal, comme quoi euh, justement Pfizer a fait un vaccin euh, qui est censé être efficace, alors que les vaccins ont des effets secondaires dans 20 ans. C'est comme le vaccin pour la varicelle, pour euh, la polio. Et ils ont découvert que le vaccin euh, pour la polio et la varicelle, ce vaccin-là, crée le cancer. Et moi, je l'ai eu et tout le monde meurt du cancer actuellement. C'est euh, le, le crème le plus ignoble et ça s'est fait à partir de certains cristaux qu'ils qu mettent à l'intérieur des vaccins pour tuer le monde à longue échéance, à long terme donc euh, non, et en plus de ça la pollution, quand on dit que la pollution ils ont réglé ça avec des pièces, avec euh, la taxe sur le carbone alors qu'il n'y a absolument rien qui en règle la pollution absolument rien dans le monde et la terre se meurt actuellement à cause de nos gouvernants et des marchés boursiers et les marchés boursiers doivent disparaître, doivent s'écraser, doivent être détruits euh, ces marchés boursiers-là ça n'a plus à faire dans le monde, ça enlève la souveraineté de tous les pays et tous les pays euh, perdent leur souveraineté et leur autonomie. Euh, vive Trump Vive Donald Trump, vive le patriote, le grand patriote de toute l'Amérique, Donald Trump. Maintenant, euh, je vous fais entendre ce que j'ai dit publiquement sur Facebook, sur Facebook hier. Écoutez bien ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 17 du 11e mois, 17 novembre 2020, il est 20h31. Euh, Aujourd'hui, c'est pour vous informer que je viens d'enregistrer de, une demande, si on veut, aux philanthropes sur euh, euh, GoFundMe. Euh, c'est encore pour cette fameuse demande de nullité. Euh, vous comprenez? Donc... Euh, on va voir qu ce qui se passe. Cette fameuse nullité-là, euh, déclaration de nullité...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 euh, c'est encore pour cette fameuse demande de nullité. Euh, vous comprenez? Donc. Euh... Les philanthropes, c'est tout le monde, hein? c'est tous ceux qui veulent contribuer parce que je n'ai pas d'argent euh, pour financer ça. Je n'ai même pas suffisamment d'argent par mon fonds de pension pour payer un loyer décent. Et euh, le gouvernement ne veut pas payer ni le fonds de pension de ma personnalité juridique, Jacques Normandin. Et il ne veut pas non plus donner le supplément de revenu alors que depuis le mois de février, les impôts ont été faits. Ils se sont moqués de mes impôts. Ils se sont moqués de H&R Bloc qui a dit que j'avais droit à 724 de supplément de revenu par-dessus le 567 que je reçois du fonds de pension du fédéral. Et je n'ai même pas droit à ça. Imaginez. Donc, euh... Écoutez, ici, c'est n'importe quoi. Ils m'ont baïonné, euh, ils, euh, ils ont tout simplement supprimé ma, ma carte d'assurance maladie, c'est-à-dire la carte d'assurance maladie de ma personnalité juridique inanimée, qui est genre que, avec le numéro de carte d'assurance maladie, un ORJ 5106 ans, c'est genre est, il est inanimé. Euh, il est du nom de famille, du surnom normandin. Donc, un pseudonyme n'a pas de date de naissance. Vous savez, vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Vous n'avez même pas besoin d'être intelligent pour comprendre que vous êtes un pseudonyme par votre prénom, par votre nom de famille et votre numéro d'assurance sociale et qu'un pseudonyme n'a pas de vie, c'est la propriété du gouvernement. Donc, on continue là-dessus. Euh, J'y tiens à cœur parce que même si tout change dans le monde, cette fameuse nullité-là, euh, déclaration de nullité, euh, n'est pas, euh, pas levée, n'est pas supprimée, c'est-à-dire... Donc, euh, euh, ça dit ceci L'an de grâce 2020 au vice-roi du Créateur, 114 boulevard des vétérans à Coansville, J2K 3B9, je déclare souverainement la nullité de l'article 33 RU 1982, chapitre 11, dans l'exercice de la dérogation du baillon et de la dispense contre l'intérêt de la nature humaine dans ses moyens et besoins de subsistance. C'est un document recto verso, ça se fait sur euh, un, comment on appelle donc, euh, une carte postale, je vais faire des cartes postales. Euh, là je vais envoyer euh, justement 87 922 cartes postales, euh, ça, ça va être expédié à Cowansville, à Granby, Bromont, Dunham, Knowlton, Eastman, Sutton, Waterloo, Farnham, Megog et Bedford. Donc, euh, c'est dans la région ici, euh, Montérégie, euh, une partie de l'Estrie, si vous voulez. Et puis, euh, ça comprend la haute Yamaska et euh, Brom-Missisquoi, vous comprenez. Donc, euh, on sait ici euh, qu'il y a 87 922 foyers dans les villes que je viens d'énumérer actuellement. Euh, C'est certain que ça, ça me coûte euh, 14 683 C'est ce que ça coûte. Euh, C'est Post Canada qui distribue ça. Ce n'est pas dans des publics sacs, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui jettent ça. Ça va être distribué dans chaque boîte postale. Et euh, cette fameuse déclaration de nullité euh, à l'article, euh, au chapitre... Euh, C'est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. OK donc, euh, cette, euh, ce fameux article 33, cet article 33 déroge aux libertés fondamentales. Que Trump gagne ou non, vous comprenez, ici le Québec, le statu quo, il faut que ça se termine là. C'est fini, ça. C'est de la dérogation, c'est du baillon, c'est de la dispense. Dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Donc, je demande aux philanthropes, euh, j'ai payé là pour GoFoundMe, euh, c'est déjà public, je l'ai mis sur Facebook, je demande aux gens de participer à ça. Euh, c'est vrai que Change.org, euh, on est rendu peut-être à, à 1600 signatures depuis deux mois, là, si ce n'est pas plus. Donc, il y a au moins 1600, 1600 souverains, mais là, c des, vous allez recevoir une carte postale dans vos boîtes à mal. Euh, D'un côté, c'est en anglais, De l'autre côté, c'est en français. Vous avez juste à mettre votre nom en lettre moulée, mettre votre signature et la date. Tout est prêt. Vous avez, puis vous mettez un thème sur la carte postale et vous la retournez. Vous la, la, vous la mettez dans la boîte à mal puis ça s'en vient ici, ça. Ça s'adresse ici. Donc, c'est ça qui est important. Ça s'adresse au 114 Boulevard des Vétérans à j J2K 3B9. Euh, vous avez juste à mettre un thème dessus, signer, puis mettre justement votre. Euh, votre nom, c'est-à-dire ne euh, mettez pas votre adresse, absolument rien de ça. C'est une carte postale. Donc, les gens n'auront pas à se poser des questions de quelle façon. Donc, euh, euh, le destinataire en question, c'est certain que euh, il va être, ça va être en caractère grand sur euh, la carte postale recto verso. D'un côté, c'est en français, l'autre côté, c'est en anglais. Et euh, vous le mettez euh, au, au destinataire... C'est-à-dire, euh, celui votre carte postale s'en va au destinataire du 114 boulevard des vétérans à Coindesville. C'est comme ça que ça se passe. Et euh, quand on aura euh, 20 000 ou 30 000, vous savez qu'ici, euh, au Québec, savez-vous combien qu il y a d'adresses postales, donc de boîtes postales, puis ça, ça comprend les entreprises et tout ça. Au Québec, il y a 3 914 000... 706 adresses postales. Si je décidais d'envoyer ça à tout le Québec au complet, en faisant, parce que je suis obligé quand même de faire fabriquer, euh, faire imprimer ces cartes postales-là, euh, je vais vous dire que ça me coûterait 766 548 Et euh, je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine parce que si 40 des gens répondent à ça, déjà ça va être un succès. 40 sur 100 de 3 974 706 euh, adresses, donc cartes postales, ça ferait tout un changement. Ça forcerait le gouvernement à répondre à votre souveraineté. Parce que n'oubliez pas que c'est toujours votre déclaration de souverain. Quand vous signez vous êtes souverain, il n'y a plus personne qui peut vous empêcher d'être « free man on the land » ou d'être « free woman on the land ». Personne ne peut vous empêcher ça. Là, les juges font toute une cabale là-dessus euh, et vous traitent de n'importe quel nom parce que vous êtes souverain pareil comme eux, alors qu'eux autres n'acceptent pas que vous soyez souverain comme eux. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Donc, euh, là, c'est certain que je ne peux pas rien faire tant que je n'aurai pas les fonds nécessaires. Euh, si je dis que. Euh, J'envoie ça à tous les résidents, à tous ceux qui ont des adresses à Cowanville, à Glenby, à Bromont, à Danham, à Nolton, à Yismen, à Sutton, à Waterloo, à Farnham, à Megog et à Bedford. Euh, ça me coûte 14 683 Ça serait un mot du bon départ. Vous comprenez, si vous connaissez des gens, des philanthropes, souvenez-vous du mot, des philanthropes, des gens qui donnent de l'argent pour aider la société, vous me mettez en contact avec ces gens-là ou même vous-même, vous-même aujourd'hui, peu importe la contribution que vous pouvez envoyer, à GoFundMe, ça va faire partie justement de cet argent qui est nécessaire. On ne peut plus rien demander au gouvernement, on ne peut plus rien demander aux tribunaux, encore moins aux tribunaux, là. Vous comprenez? Encore moins aux membres du barreau, aux juges, aux avocats qui viennent du barreau. C'est ces gens-là qui ont créé le statu quo et le système délinquant euh, qui nous met dans la misère actuellement. Donc, on ne peut pas demander à ces gens-là. Vous comprenez? On ne demande plus rien à l'administration de la justice. Il n'y a rien à faire avec ça. Il y a eu le dossier. Euh, de Sébastien Théodore qui a été emprisonné, il savait même pas pourquoi. Et euh, je regarde le dossier Gold de l'Estrie. Euh de Linda Lemay, le dossier de Jean-Pierre Vanderthal à Hemingford, le dossier euh, de la famille Dubois, dans lequel j'étais partenaire. Euh, C'est Régent Dubois et fils incorporé, un entrepreneur en construction, qui a tout perdu, il s'est retrouvé dans la rue. Et moi-même, je suis euh, la première victime là-dedans. J'étais entrepreneur en maçonnerie. Euh, on m'a tout enlevé. Permis de conduire, carte de chance de maladie, même interdiction d'avoir un véhicule. C'est la capitale d'achat générale avec Union canadienne Co-operators et avec euh, la Société des automobile du Québec. Euh, qui se sont mis ensemble pour refuser euh, d'observer les jugements rendus en ma faveur et en faveur de ma personnalité juridique inanimée, Jacques 231-249-525, Normandin. Et euh, ces jugements-là qui ont été rendus en notre faveur n'ont ben, euh, jamais été respectés, ils ont été refusés. Donc, euh, Cooperators, l'Union euh, canadienne Cooperators, une compagnie d'assurance, la capitale de générale qui appartient à 560 000 à, à employés de l'État et la, la régie de la chance euh, automobile, la, la société de la chance automobile du Québec ont refusé ça. Ils ont déconsidéré tous les tribunaux judiciaires du Québec, ils ont déconsidéré le barreau du Québec, ils ont déconsidéré l'administration de la justice, les juges, ils ont déconsidéré même les ministres ou quoi que ce soit, parce que euh, puis on, ils ont déconsidéré, en plus de ça, la reine qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas eu de sanction royale. C'est pour ça que ces gens-là peuvent violer toutes les lois, tous les jugements, tous les décrets, tout n'importe quoi, peuvent déroger à ça. La dérogation, la dérogation, la dérogation et la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne. On continue. Mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. Et c'est Jacques-Antoine de la famille normandin. Au 114 boulevard des vétérans à Cowansville... État national du Québec de 1968. Code postal, c'est J2K3B9. OK? Donc, je répète, Jacques-Antoine Normandin. Et euh, ça, c'est l'adresse. D'une façon ou d'une autre, elle est, elle est sur votre carte postale. Donc, c'est des cartes postales qui vont... Et euh, n'oubliez pas une chose, c'est qu'elle euh, est en anglais d'un côté et en français de l'autre côté. Donc, euh, si vous êtes deux dans la maison, chez vous, euh, qui avez le droit de signer euh, le document, même si euh, euh, c'est en anglais, ça veut dire la même chose qu'en français, donc vous pouvez être, être deux signataires différents sur la carte postale. Donc, ceux qui réussissent à faire signer deux signataires différents... Bien, euh, je vais vous dire franchement, s'il y a 40 euh, des, des cartes postales qui, qui, qui sont effectives, euh, donc automatiquement, euh, ça, ça veut dire que euh, on va chercher deux fois, euh, euh, deux votes par adresse. C'est encore mieux qu'espérer. Écoutez, euh, vous devenez euh, maître de, de votre gouvernement, que vous avez élu par votre signature et que vous avez signé un chèque en blanc en mettant un crochet en mettant un crochet sur euh, votre bulletin de vote qui donne un chèque en blanc à vos voleurs de gouvernants qui vous mettent dans la rue qui crée des suicides actuellement, des séparations de ménages à cause d'un COVID qui n'est pas une pandémie, ça n'a jamais été une pandémie. Euh, c'est public partout, et Donald Trump fait du bon travail là-dessus. Et les médias d'information vont, vont payer des milliards. Moi, tant qu'à moi, si on peut fermer Radio-Canada, et tous les médias qui ont sali, le devoir, ou peu importe, sa euh, presse, ces gens-là vont payer, ils doivent payer pour ça. On continue. On ils vont en avoir une par famille, mais vous savez que d'un côté c'est en anglais, puis de l'autre côté c'est en français. Donc, si vous êtes deux, il y en a un qui peut signer du côté français, son nom, il faut vous maintiez votre nom en lettres moulées pour qu'il soit lisible, puis votre signature en dessous, et la date, il y a toute la place pour ça. Donc, si vous êtes deux, ben, l'autre personne chez vous a juste à remplir du côté anglais, c'est tout. Même si vous n'êtes pas bilingue, ce pas grave, ça. Vous le remplissez du côté anglais, donc ça veut dire que la carte postale contient deux souverains. Il faut le faire il faut arrêter d'avoir peur et là, ben, c'est bien parti avec Trump on sait que c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe mais Trump est en train de régler un problème mondial alors qu'ici, la pourriture, la corruption le, le, tout ce qui est crapuleux qui s'est passé ici depuis des décennies au Québec et qui a, qui a corrompu le Canada au complet euh, ça, il faut que ça cesse vous comprenez? Il faut que ça cesse c'est important le statu quo ça aussi, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais existé au Québec et qui va relancer le Canada, mais sur la bonne. Donc, le statu quo va disparaître aussi. Tout ce qui existait depuis euh, Jean Lesage et tout ça, ça, il faut que ça disparaisse. Il faut, ça prend un, un nouveau monde ici au Québec. Il faut retrouver notre souveraineté, le, notre honneur de nature humaine qui a Traque disparu. Sur la bonne voie. C'est ça qui est important. Vous Comprenez, c'est ça qui est important. Donc, euh, je vais vous dire une chose, euh, partagez euh, cette capsule vidéo, euh, c'est important, comme je vous dis, il est 20h40 maintenant, on est le 17 novembre 2020 et c'est pour euh, une déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne qui se trouve à déroger aux libertés fondamentales à l'article 2 de la même charte. Et de déroger aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne. Même si disent que oh, nous autres, on, on déroge, mais à certaines choses, d'autres choses, on ne déroge pas. ou qu'il le mot dérogation, étant donné que c'est les bandits qui nous gouvernent, puis que le Québec, c'est un pays depuis 1968, puis que depuis 1968, le Parti québécois, le Parti libéral, Henri, Robert Bourassa et tout ça, ils ont tous parlé de la souveraineté du Québec jusqu'à Jean Lesage en 1964. Puis euh, ils savaient que le Québec, là, il en faisait un pays. Ils ont détruit tout le Canada à partir de toute toutes sortes de crocheries qui a détruit le pouvoir exécutif du Canada puis ça s'est fait à partir du Québec, ici. Puis, euh, vous savez, une chose, hein, c'est que Lise Thibault, lieutenant-gouverneur ici, qui a été emprisonnée, hein, qui est la représentante d'un souverain, a été jugée par un nouveau souverain qui n'existe pas vraiment ou qui est anonyme. C'est encore pire. S'il n'existe pas, automatiquement, le premier ministre, ici, c'est la tutelle, directement au fédéral, comme ici. Mais je ne souhaite pas une tutelle. Vous comprenez, il ne faut pas se rendre jusque-là. La seule chose qu'il y a, c'est que si le, je, je ne suis pas capable, depuis 1985, d'avoir le nom du nouveau souverain qui a jugé les alors que la reine aurait tout fait pour protéger sa représentante ici, elle aurait envoyé des avocats et tout ça, alors que le gouverneur général ici n'a pas pu rien faire. Puis même que Jeanne Sauvé, en 1985, c'est elle qui a sanctionné la dévolution de la couronne. Donc, elle a sanctionné la, la, la suppression de, son, de sa fonction de gouverneur général du Canada. Jeanne Sauvé, puis deux ans ou deux ans et demi après, elle décédait. Vous comprenez? Comment c'est ridicule le système? Ça ne tient pas debout, puis il n'y a pas de sanction royale des lois. Quand il n'y a pas de sanction royale c'est que les lois sont en situation de conflit d'intérêt par, par ceux qui les ont écrits, par ceux qui les ont adoptés, et par ceux et celles qui les mettent en application. Ça, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est euh, toute l'administration de la justice au complet. Et euh, vous savez qu'il y a beaucoup de policiers qui ont souffert de ça, de toute cette crocherie-là, mais ils sont obligés quand même de vivre avec. Il euh, y a des agents de la sécurité publique, il y a des gens de bonne foi, euh, qui sont là pour nous servir et protéger et qui sont obligés pour pouvoir avoir leur salaire de continuer à nous tromper puis ils savent qu'ils n'ont pas le droit de nous tromper parce que quand ils nous trompent ils trompent leur propre famille ils se trompent eux-mêmes ils trompent leur entourage ils trompent tous ceux qu'ils aiment ces gens-là de la sécurité publique et moi je les protège ces gens-là vous comprenez ça c'est très très important que je protège ces gens-là donc on continue notre bon travail ça se fait pacifiquement dans la paix et euh, arrangez-vous pour que j'aille euh, ce fameux 14 683 ça c'est important, j'ai pas un rond moi, puis je donnerai ma chemise, mon cœur. je vous donne ma chemise et mon cœur et ma vie pour protéger vos droits, même que comme je l'ai dit déjà si euh, le Legault... go François Chocane Je n'avais pas le choix. Là. Écoutez, je ne pouvais pas lui répondre, c'est malheureux, mais euh, c'est euh, un client à moi, c'est un homme extraordinaire. Non, je peux pas répondre. Là. Je m'excuse, celui qui m'a appelé. Là. Sans doute qu'il m'écoute peut-être aussi, mais euh, d'une façon ou d'une autre, je vais le rappeler. C'est quelqu'un que je connais très bien. Euh, mais écoutez, euh, c'est important quand même de pouvoir partager, parce que je, je, je le dis publiquement... Euh, ici, c'est tellement croche que je suis prêt à faire de la prison avec François Legault. S'il est incarcéré parce qu'il nous a trompés et tout ça, je suis prêt à aller avec lui en prison. Puis, euh, il va être questionné, il va faire des déclarations enregistrées, ça va être public. Ça ne sera pas des choses insignifiantes. Je, je, je joue.